petit chicken j'espère que vous allez bien petit chicken pour ma part tout va très très, très très très très bien donc voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vais vous faire une story time aujourd'hui en fait je vais vous raconter en essayant de la plus clair, précise, concise, possible. Ben euh, le jour où, comme vous avez vu en titre, j'ai failli me battre à la l'Adel. Donc si la vidéo t'intéresse, reste pas sur mon petit chicken. Donc voilà, en fait. Euh, L'ADEL, qu'est-ce que c'est que l'ADEL L'ADEL, c'est le cercle de droit. En fait, parce que je suis baptisée Donc, si vous voulez, comme je vous ai déjà dit une vidéo sur le baptême, dites-le moi. Je me ferai un plaisir de vous la faire. Donc, je suis baptisée au cercle de droit. Mais c'était un mercredi, je ne sais plus très bien quand, 28 je pense, mars, jour, avril. Et euh, donc, on allait fêter l'anniversaire de ma pote, mais ben, je suis polypocket chez elle. Donc, euh, à son code, on a fini une etc. Les mercredis, c'est les meilleures soirées, Adèle. Les meilleures soirées de Louvain, c'est au cercle de droit. Les mercredis, à Enfin bref, pas du tout une petite pub Mais juste euh, mon ressenti Donc voilà euh, Après l'après, parce qu'on fait toujours une prêt avant de sortir En gandail, et généralement on sort vers Minuit trente Et euh, donc après l'après, on a été au cercle On avait un petit peu bu Un but d'alcool est dangereux Pour le santé ah, On se met avec modération Bien évidemment ce que nous faisons Non je rigole Mais vraiment faites attention, ne buvez pas trop faites attention Enfin bref, ça on n'est pas là pour ça donc, bah, on fait la soirée tranquille et nous, on adore aller sur le podium. Ah, le podium, c'est ma vie, c'est mon podium, c'est le podium de moi et ma copine, c'est notre podium. Et euh, bah, on adore parce que voilà, on, on danse, on fait nos. Et on adore en fait. Et parfois, il y a des. Euh, bah, tout le temps, en fait, il y a des externes, entre guillemets, enfin des gens qui sont pas du cercle. On adore, hein, le cercle est ouvert, venez tous, pas de soucis. Et il y a souvent des gens qui viennent de Namur, euh, etc., un peu partout. Euh, voilà quoi, c'est une ville étudiante hein. t'as des gens qui viennent état à leur pote enfin bref c'est pas ça, ça, le souci donc on était sur le podium des fois on se faille des fois, avec les gens sur le podium mais rien de bien grave, moi je suis sortie je reviens à ma pote Polly Pocket, qui est sur le podium elle me dit Fri, je vais péter un plomb il y a les gonds à côté je vais la taper tu vois elle était énervée, Polly Pocket, elle est adorable mais quand elle point à ah, elle est dans son périmètre hein. sinon voilà ouais. et donc elle me dit ouais je vais les frapper et moi du coup, je me retourne vers la meuf et je lui fais euh, Tu vas te calmer maintenant, t'as compris Tu ne fais plus chez ma pote. Elle me dit euh, Qu'est-ce que tu veux Je dis On est chez nous ici. En mode On avait le polo du cercle, en mode on était content. moi on est chez nous. Peut-être ça ne se dit pas trop, peut-être les gens sont exclus. Mais voilà, on est fiers, tu vois, de notre cercle. Donc on fait genre On est chez nous. La meuf, elle me regarde, elle me dit Toi, tu es chez toi ici. Ok, je vais vous expliquer, moi je ne suis pas du tout une meuf qui est en mode euh, Qui crie au racisme pour tout ça Dire avec mes potes, on se vanne, on se charrie tout En restant dans la limite, tu vois Moi on peut parler de tout, on peut rigoler tout Mais on ne parle pas d'esclavage avec moi Ou des bails comme ça, donc, mais ça ça n'a rien à voir Mais juste, je t'explique un peu mes limites Tu vois, donc mes potes euh, Je suis la première à me valer en mode Oh dans le noir, on me voit En mode, oh dans le noir, on me voit pas Il n'y a pas de souci pour ça, c'est trop drôle Il n'y a pas de souci. Mais tu comme, Alex tu peux te taire mais, euh, mais euh, tu commences pas, je ne te connais pas. Chut. Je ne te connais pas, tu ne commences pas à me dire... Non, toi, tu es chez toi, qu'elle me dit. Euh, frérot, ça veut dire quoi Ça veut dire moi, comme moi, je suis chez moi. Donc, moi, je suis noire, donc moi, je ne peux pas me sentir chez moi. En fait, je ne te parlais pas de, de, de territoire, quoi. je te parlais juste de la Et puis, quoi, même, tu ne me dis pas ça, en fait. Donc, moi, je me retourne, je lui dis, ah, t'insinues quoi, là, là, là, on commence à se fight, je fais bravo, je raconte à ma pote, Polly Pocket, qui est là. Toi tes raciste, ma pote elle lui fait tes raciste, nanana, on commence à se fight et tout. Moi je dis non, non je calme les choses, mais euh, ça passe pas. On commence à se fight, t'as ma pote polypocket qui arrive, il fait en gros parle bien, nanana, la meuf elle veut faire la dingue et tombe, non moi je suis pas raciste, nanana. ta gueule, t'as dit ce que t'as dit, maintenant t'assumes. Donc ma pote la pousse et euh, moi je suis au milieu, tu vois. Et donc j'essaye de se séparer. Bref, t'as des gens, t'as une autre pote à nous qui appelle. À... Un t-shirt jaune qui vient. Les t-shirts jaunes, c'est les gens qui sont là pour qui boivent pas et qui, ben, les bobos qui surveillent la soirée et tout. Donc, on appelle un t-shirt jaune. Il vient, il prend la meuf, il la tèche. Elle est là, elle fait le petit bulldog enragé. Mais frérot, mais tu vas pas mordre, je t'explique. Donc, elle était là et nous, on était sur le podium en train de danser. On s'est pas fait virer, évidemment, parce qu'on n'était pas du tout en tort en fait. Et du coup, on était là. Elle était la bande de putes, nananas, bande de salopes et on était là. Et on dansait comme ça sur le podium. Enfin bref, on a cherché. Je fais ma soirée, c'était vers la fin. Je sors, parce qu'on la tête' donc ne pouvait plus rentrer. Je sors, je la croise. En fait, on devait se barrer, mais ce n'est pas passé. Ça veut dire que j'avais trop la haine de ce qu'elle m'avait dit. Mais toi, tu te prends pour qui On va me dire, tu te, sens, toi, tu te sens chez toi. T'es qui toi Vraiment, clairement. Donc c'est pas passé, je la vois, je vais vers elle Et je lui dis, écoute-moi bien gamine Prochainement, fais gaffe à tes paroles, fais gaffe à qui tu dis ça Parce qu'en fait, très gentil, je lui ai rien fait Mais tu tombes sur quelqu'un qui supporte pas ça Elle te casse la gueule direct, tu vois la meuf elle me dit, mais quoi, mais non. en gros, elle me dit que je suis too much et que c'est et que c'est moi qui, qui m'invente des vies que c'était pas raciste. et Elle essaie de retourner à la situation. Toi, tu, c'est toi qui est raciste, toi qui nous discrimine. Non, mais toi, t'es pas chez toi. J'écoute moi, ok. T'as pu te sentir offensé parce qu'on a agit, d'accord. Je vais peut-être m'excuser par rapport à ça. Je m'excuse par rapport à ça. Mais t'as pas à me dire ça. Donc, assume juste que c'était raciste, peut-être déplacé, peut-être pas voulu, mais ça ne te dit pas. Elle, quand Elle commence à faire la dingue. Elle fait la dingue. Ouais, mais non, mais. Tu vois le genre de dialogue de sourd en fait, dialogue de sourds, juste tu as tort, tu t'excuses, c'est comme tour pour tout, tu as tort, tu t'excuses, tu fermes ta gueule, tu te dis pas non mais non, il n'y a pas de non, mais elle avait tort, elle s'excusait, basta la dingue elle était avec ses potes hein, tu vois c'était go qui viennent de namur et tout mais c'était des petites enfin pas pour faire euh, de généralité mais c'était des petites bourges qui viennent dans un château qui à j'ai en envie de te dire oui je suis qui moi pour les gens de ce monde comme ça mais en fait euh, j'ai été stalker après leur truc et c'est vraiment vrai j'ai des potes qui les connaissaient ces petites connasses et euh, ben bah, ouais c'est vraiment des petites princesses prétentieuses à 2 francs qui ben bah, vraiment se croient euh, au dessus de tout le monde mais en fait non chérie tu redescends tu comprends et donc bref on se fight et tout Et euh, à un moment donné, il y a sa pote qui arrive Tu vois, celle qui avait rien à voir, elle était pas là ouais, Elle arrive et tout en mode, oui, mais qu'est-ce que tu veux la crise Ma pote Elle est pas raciste, arrête de dire à la ma merde Mais toi, t'es qui déjà, toi, tu sors d'où Est-ce que t'es là, est-ce que t'as vu, est-ce que t'as assisté à la scène Non, donc pourquoi tu l'ouvres Les gars, on a commencé à se fight, mais genre comme euh, Jaja, elles étaient là Oui, toi t'es raciste, es là, mais ferme ta gueule Espèce de petite princesse prétentieuse que je l'aurais sorti enfin bref, c'était là, oui toi t'es raciste, je te la mets écoute, en te disant que t'es une petite bouche qui vit dans les châteaux tu trouves, tu trouves que c'est raciste, eh ben oui je suis raciste je suis peut-être raciste des de riches, peut-être je avais vu très bien de toute l'histoire parce que moi là, on voit quand tu bois on va dire qu'après euh, as plus toutes les idées en place mais je sais juste que à la fin je lui ai dit, écoute-moi euh, prochainement tu viens, tu me dis ça je t'arrache tes yeux, d'accord Je lui ai dit, j'avais des j'avais euh, des extensions, enfin une postille Je lui ai dit, toi tu vas peut-être me faire perdre ma perruque, d'accord Tu vas peut-être m'arracher me, mes postilles Maintenant je vais t'arracher les yeux, je vais te refaire ton, ton portrait Tu as compris, il ne faut pas faire de menace, hein, je sais Je ne le pensais pas du tout, hein, tu vois Mais euh, vraiment, c'est le genre de gonze qui mérite des petites claques dans leur gueule Parce que vraiment, enfin, non oui, c'est pas possible, juste stop À un moment donné, tu t'arrêtes, tu dis pas des trucs comme ça Là, Ça s'est terminé, mais pas du tout en mode amical Et j'ai parlé hyper mal je les ai parlé hyper mal, j'assume. Parce qu'à un moment donné, des fois, elle m'interrompait quand je suis en train de parler avec sa pote. Enfin, ça qui n'avait rien à voir m'interrompait quand je parlais avec sa pote. Mais euh, je parlais avec la caquette euh, qui euh, m'avait euh, traitée là. Enfin, traité, elle m'a vraiment traiter, mais elle m'a dit euh, t'es pas chez toi en gros et euh, t'as là qui, qui vient se mêler je lui dis écoute toi maintenant juste, juste ferme ta gueule, viens pas me parler parce que vraiment je t'arrache les yeux vraiment juste ferme-la, ferme-la, dégage tu sais à un moment elle me touche, je dit, oh tu commences pas à me toucher voilà. en fait quand tu es énervé avec des gens tu es en dispute avec des gens, tu touches, pas les, tu touches pas tu commences pas à toucher en mode écoute moi tu vois non juste tu me touches pas parce que je t'arrache les yeux en fait les gens ils voient des minces, ils disent ouais les minces ça peut rien faire mais en fait juste non tu me provoques pas euh, Méfiez-vous de l'eau qui dort, méfiez-vous des propres humains. C'est pas parce que tu es, tu es plus forte que moi que ça est. désolé quand je m'énerve, je prends le foie que soit Marseille parce que je suis pas du tout en Marseille, mais j'aime bien, c'est euh, bien euh, les Marseillais. Bon. Mais enfin, bref, euh, voilà, ça s'est terminé en mode on m'a porté et tout et je les ai, on s'est traité. Bon, ben en fait, il y a de morale cette histoire, je disais des fois faut tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler euh, ça vaut pour moi comme pour elle mais juste là euh, j'étais pas en tort, 25% de tort. Voilà, et ben bah, c'est juste pour raconter cette petite altercation à l'un Et euh, voilà, juste les gars, faites vraiment attention à ce que vous dites. Après, heureusement pour nous, on était quand même, je pense, assez conscients. Et on ça peut parce que c'est des trucs les mecs, ça part très vite avec les mecs. C'est généralement des gens que de ça va vite. Imagine, tu es énervé, un hein, excès de colère, tu prends un truc, tu balances dans la personne, ça peut être très vite. Donc, essayez de vous, d'avoir de, bah, des amis bah, qui peuvent vous canaliser, comme ma copine Marie qui nous a canalisé, d'autres, mille etc et de ne pas en soirée, de ne pas vous emporter peut-être quand il y a des soucis, ben les amis euh, des fois, il vaut mieux fuir l'altercation, voilà, nous, il n'y a rien eu grâce à Dieu, alhamdoulilah, comme vous direz. mes petits icônes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, si c'est le cas ben, vous savez, la procédure les petits likes euh, n'oubliez pas de commenter, de partager de vous abonner, surtout c'est gratuit ça me fait plaisir, et en plus vous pouvez voir mon actualité, aussi mentionner, enfin, activer la petite Planche. je vais pas du tout mettre de trucs là parce que j'aurai la flemme, mais il euh, y a une petite cloche où tu m'aimes, on se kiffe, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, ciao que c'est les focus